que vous allez bien et que vous êtes bien assis pour cette nouvelle vidéo. Saviez-vous que vous pouvez vous faire 1000 francs, 2000, dix mille francs par jour sans investir grâce à la plateforme OA Exchanger Alors, si vous ne le saviez pas, tout d'abord, je me présente, je suis Olga Bani, votre consultante business, CEO de la plateforme OA Exchanger que je vais vous inviter à visiter. Alors, dans cette vidéo, déjà les amis, je vais vous montrer comment vous pouvez manager votre back office ou exchanger pour tous ceux-là qui, euh, qui sont des partenaires qui souhaiteraient devenir partenaires et se faire des revenus passifs via notre plateforme d'échange. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Et si c'est la première fois que vous, êtes, vous tombez sur ma chaîne, vous ne comprenez pas c'est quoi OA Exchanger, sur, ma, plate sur euh, bon, ma chaîne YouTube vous trouverez des explications sur euh, euh, la plateforme OA Exchanger, comment créer un compte, comment acheter et vendre des Bitcoins, comment créer un compte pour devenir partenaire. Alors, dans cette vidéo, vous êtes déjà partenaire. Donc, je vais vous montrer comment fonctionne le back-office. Tout d'abord, vous allez venir vous connecter. Vous allez venir vous connecter sur votre back-office. Ok? Quand vous vous connectez, vous avez... Euh, quand vous êtes connecté déjà à votre compte, donc vous venez la connexion, vous vous connectez, vous mettez votre adresse email et votre mot de passe que vous avez déjà créé. Et, et, comme, et pour information, si vous avez demandé euh, à devenir partenaire, vous patientez juste euh, maximum 24 heures, le temps de vérification pour que votre demande de partenariat soit validée après quelques vérifications, bien entendu. Alors... Voilà, on va comprendre votre back-office. Sachez que la partie qui va vous intéresser, c'est la partie Trader BTC. Trader BTC, vous pouvez être sur cette plateforme parce que vous-même aussi, vous pouvez vouloir venir acheter, donc vous revenez à créer. Donc, venez à Trader BTC. Et Trader BTC ici, euh, sachez que ce n'est pas uniquement avec les Bitcoins que vous gagnez les commissions, étant donné on, on est encore au début. Donc, pour l'instant, c'est que de, avec des Bitcoins et d'ici certainement quelques semaines, les autres fonctionnalités d'autres crypto monnaies seront valides pour pouvoir vous faire des commissions. Alors, quand vous cliquez sur vendre à un tiers, alors avec la plateforme AOS, je comment ça se passe? Vendre à un tiers signifie quoi? Vous êtes revendeur, alors la plateforme va vous générer un lien, un lien. Sur lequel votre client va cliquer et il va tomber sur cette plateforme aussi pourra faire son achat en instantané. Sachez que les transactions en instantané ne sont que pour les clients en local. Si vous avez un client à l'international qui vous fait confiance, vaudrait mieux il vous envoie de l'argent et vous vous rechargez votre compte. Vous venez juste faire l'opération pour gagner vos commissions. Voilà donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, quand vous êtes donc dans cet espace, vous avez votre trait dans vente. Vente, ça signifie que vous voulez vendre. Parce que vous avez deux menus, vendre à un tiers et acheter à un tiers. Ça signifie que la personne a des cryptos et il veut du CFA. Donc, ici, vous commencez par vos ventes. Alors, vous cliquez sur ajouter un nouveau prix. Voilà. Vous ajoutez un nouveau prix. Quand vous avez ajouté un nouveau prix, vous avez là le prix de vente actuel sur la plateforme. Bien entendu, euh, la particularité c'est quoi Vous pouvez décider de mettre votre prix de vente. Voilà, donc je suis en train de... Sachez que très bientôt, euh, voilà, pour tous ceux qui sont partenaires, malgré que ça va s'afficher ainsi, vous aurez, euh, comment dire, vous aurez un prix préférentiel, bien entendu, qui sera moins de 700 euh, Certainement pour gagner 1 à 2 francs de commission, chaque dollar vendu via euh, notre plateforme. Donc, lorsque vous cliquez, vous avez, vous de, vous pouvez modifier votre prix de vente et vous pouvez décider de vendre à la personne à, 7, à 705 francs ou 702 francs ou 701 francs, ça dépend de vous. Mais sachez que tout ce qui sera en supplice vous sera automatiquement reversé. Donc, vous choisissez l'opérateur sur lequel vous voulez qu'on vous paye orange ou MTN. Ensuite, le numéro sur lequel les gains seront reversés. Moi, je peux mettre 6, 94, 18. OK. OK. Donc, ensuite, vous validez. Sachez qu'une fois le prix mis, il ne peut plus être modifié. La seule chose que vous pourrez modifier, ce n'est que l'opérateur et le numéro de téléphone. Donc, vous cliquez sur Enregistrer. Et lorsque vous enregistrez votre trade, vous allez voir ici, voilà, dans la liste des trades, vous allez voir ce lien-ci. Ce que vous avez à faire, c'est simplement de copier ce lien. Voilà. Vous copiez le lien. Et c'est ce lien que vous allez envoyer à votre euh, client. Ah, OK. Donc, je reviens ici. Et je colle le lien. Voilà. Donc, vous envoyez le lien généré à votre client qui va faire l'opération vous voyez qui sera il va tomber sur cette interface acheter des BTC le montant en payé, voilà. à payer voilà c'est-à-dire ici si c'est 10 dollars le minimum d'être transactions, c'est 10 dollars là si c'est 10 dollars il va payer euh, 7050 francs et lorsque la personne va valider l'opération il va renseigner ses informations et envoyer lorsqu'il va payer les 7050 francs automatiquement vous allez recevoir les 50 francs de surplus dans votre numéro orange Money que vous avez renseigné préalablement dans votre back office lorsque vous avez créé ce crédit. Alors, pour chaque client, vous pouvez générer différents trades. Vous pouvez aussi revenir, supprimer les trades déjà vendus. Donc, vous pouvez revenir ici et supprimer. Je peux venir ici, par exemple, je clique sur « Modifier ». Vous supprimez le trade, vous venez simplement là et vous cliquez sur supprimer. Donc, vous voyez ici la marge que vous gagnez automatiquement, 50 francs. Votre marge est 5 francs par dollar. Donc, pour 10 dollars, vous gagnerez 50 francs. Bien entendu, c'est effectivement cela. Qui sont, je dis encore, je précise instantanément, Crédité dans votre compte. L'avantage avec OA Exchange, contrairement à plusieurs plateformes de parrainage, c'est que vos gains sont stockés sur la plateforme et on vous exige un minimum, peut-être de 10 000, 5 000 francs. Tant que votre argent n'aura pas atteint ce montant minimum-là, vous n'allez jamais transférer vos gains de parrainage. Or, avec OA Exchange, les gains de parrainage sont reçus de façon automatique par Mobile Money. Donc, c'est ça qui fait la particularité de cette plateforme-ci où vous pouvez vous faire des revenus passifs. Imaginez-vous que vous venez. À avoir 10 clients qui veulent acheter 500 mille dollars et tout pour vous retrouver à gagner 10 000 francs comme ça de commission par jour sans investir un seul rond. Voilà. Maintenant, si vous voulez acheter à un tiers, c'est pareil. Vous avez quelqu'un qui a des bitcoins et il veut en acheter, il veut les vendre, alors vous ajoutez un nouveau prix d'achat. Si la plateforme dit ok, c'est 620, alors vous, vous décidez que vous allez les prendre à 600 par exemple vous lui prenez vous dites que non c'est 600 vous faites pareil vous mettez le numéro sur lequel vous allez recevoir la crypto vous allez recevoir excusez moi le numéro sur lequel vous allez recevoir vos, euh, vos gains et vous validez enregistrer quand c'est fait qu'est ce qui se passe vous voyez que la marge que vous avez ici c'est 20 francs par dollar donc, ça signifie que si la personne vend 1000 dollars, vous aurez gagné combien 20 000 francs en l'espace de quelques secondes et ceci sans investir sur une plateforme fiable. Donc, les amis, j'espère que maintenant vous savez utiliser votre back office ou exchanger pour les partenaires. Ce n'est pas compliqué, ça va se développer avec le temps des améliorations. Donc, n'hésitez surtout pas de me laisser vos commentaires, Ce sont toujours les bienvenus. Ou alors, d'envoyer simplement un mail à contact ou à .com, ou de contacter directement via WhatsApp. On va vous répondre. Voilà, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà, je vais vous invite à liker. Laissez-moi les commentaires. Laissez-moi vos avis, vos suggestions. Voilà, et on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Faites du bon trading. Ciao, ciao.